Un le pâle dans un village de France. Ici, il n'y a pas que le temps qu'il Les habitants le sont aussi. Des rues pavées, des forces armées. Les commissaires tiennent leurs affaires. Ici, si c'est le pays des fascistes. Clos embauchés, scrupules à viser. Avant, les terrasses respiraient. Et à l'époque, les pommes défilaient. Avec les pattes, on fait de la merde. Et on scutait jusqu'à ce qu'on germe. Ha <rire> ha! La fête du roi, l'oiseau s'est emballé Il a tout pris dans ses bras Et n'a laissé que l'anxiété Avant, les terrasses respiraient à l'époque, les pâtes défilaient Avec les pattes, on fait de la merde Et on scutait jusqu'à ce qu'on verte